Chers traders et investisseurs, vendredi 24 avril, bonjour. Alors, on monte, on baisse, on monte, on baisse. Ce matin, à cause de très mauvais chiffres, il faut publier dans la matinée, on rebaisse. Mais en tout début d'après-midi, à l'heure à laquelle nous réalisons cet enregistrement, nous sommes re bien remontés pour même passer positif à l'heure du déjeuner. Les marchés sont donc, comme vous le notez, sans boussole et oscillent sur le DAX dans un trading range compris entre 10 180 à peu près et 10 800. C'est donc pas facile d'y voir clair. D'autre part, les résultats des sociétés américaines continuent à être publiés sans grande surprise pour le moment. Nous attendons cet après-midi des chiffres très importants publiés à 14h30. Nous verrons bien s'ils influent sur la direction à venir des marchés. Et n'oubliez pas que nous sommes à la veille de nouveau d'un week-end. Dans ce contexte toujours difficile, nous avons réalisé ce matin 6 trades gagnants sur 6 accompagnés de 3 médailles. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes raids, un très bon week-end et à lundi.